un petit peu dans la forêt. Alors moi, j'aime bien m'arrêter pour faire des jeux. ça. Hein? Voilà. Bien haut les mains. Attention, c'est pas au les mains pour le lapin. Non, non. C'est les marionnettes. Elles sont au-dessus du castelet. Hein Ainsi font, font, font Les petites marionnettes Ainsi font, font, font Trois petits tours et puis vont. Ah, pour cacher marionnettes Allez, on va plus vite. Vous êtes prêts Un siphon. Montrez-moi les marionnettes. Les petites marionnettes. Un siphon. Fon, fon, fon, les petites marionnettes Assez, fonf, fonf, fon, fon, fon, tout, Assez, fon, fon, fon petites marionnettes Assez, fonf, fon, fon, les, les mains au côté, saute, les, les mains au marionnettes au pour me donner du courage, du courage dans la forêt. C'était une chanson que les grands connaissent. Tu fais comme ça. Et alors, à ce moment-là, dans la forêt, je rencontre. Ben non, quand il se met à pleuvoir, qui peut-on bien rencontrer Ben bah bien sûr Et en plus, il est espagnol. Et Il s'appelle Pequeño Caracol. Il s'appelle Pequeño Caracol. Ça veut dire petit escargot en espagnol. Vous voulez voir ce que ça donne en espagnol Ah ouais, vous allez voir. Là, ça vaut des tours. Hein. C'est sûrement lui tapait dans les mains. Petit, t'es là, oh que je suis, t'es là, montrez voir la tête de l'escargot je vous préviens il n'y a pas que des petits escargots dans la forêt ah, voilà c'est bien c'est bien ça fait du bien voilà petit escargot Attention, selfie escargot et on fait une grimace. Ah, c'est pas mal, hein? Ça sert à ça les selfies. Il sort sa tête, attention, photo de famille et rouge, sérieux, si vous, si, vous voyez, si vous voyez la photo de famille que je vois en face de moi, elle est belle, oh, une grande, grande, grande famille escargot. Oh, oh, oh. tout le monde est là, oh, toutes les générations, oh, bien, hey, vous savez quoi mes amis, c'est bien beau mais dans la forêt, j'ai aussi croisé quelqu'un d'important, il est où Il est où Il est où Ah là-bas Vous okay. le connaissez peut-être, non, non Lui, là-bas. Comment il s'appelle lui non. Ah oui, le Père Noël. Ah ouais ah, Bien sûr. L'as-tu vu, l'as-tu vu, ce petit bonhomme, ce petit bonhomme, l'as-tu vu, l'as-tu vu, ce petit bonhomme au chapeau toi-tu, Il s'appelle Père Noël, ce petit bonhomme, ce petit bonhomme, il s'appelle Père Noël, par la cheminée il descend du...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 L'as-tu vu, ce petit bonhomme, ce petit bonhomme, l'as-tu vu, ce petit bonhomme mon chapeau pointu, il s'appelle, ce petit bonhomme, ce petit bonhomme, il s'appelle, Son du Dieu. Merci les amis bon euh, du tout